Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des politiques et de la politique, la nouvelle politique d'Airbnb qui est tombée donc le, bah, très récemment ces derniers jours, donc le 31 mars donc 2022, nouvelle politique et eh bien de remboursement, nouvelle politique tout simplement de rebooking ce qu'ils appellent. Euh, donc ils viennent de publier ça, donc ça va permettre bah, de faire une vidéo un petit peu plus générale justement sur bah, la politique un petit peu d'Airbnb de, ces derniers temps. Euh, tu le sais, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus Airbnb que Booking. Je prends aussi quelques réservations sur Booking, mais c'est pas du tout la plateforme que je priorise. J'ai toujours priorisé Airbnb pour tout un tas de raisons. Mais là, aujourd'hui, ce qui est en train euh, de nous tomber dessus, sincèrement, me fait réfléchir. Et surtout, je me pose la question, et on va en, en parler dans cette vidéo, et tu me mettras aussi dans la partie commentaire, sur, à mon sens, peut-être les alternatives qu'il va falloir envisager euh, sur l'année 2022 et les années suivantes, puisque là, enfin euh, à mon sens, ça devient vraiment quelque chose de compliqué pour nous en tant que propriétaires. Je te balance le générique et on va parler de tout ça et bien tout simplement juste après. Et avant de commencer, je vais t'offrir eh une série de tout simplement, de quatre vidéos, tu vas découvrir ça dans la partie euh, euh, commentaires. Je, je t'invite à récupérer une série de quatre vidéos sur comment créer un business rentable sans crédit bancaire, sans apport tout simplement, eh bien, en te lançant dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Tu vas découvrir une formation gratuite qui va te permettre eh bien, toi aussi de lancer un business dans l'immobilier mais sans crédit bancaire et sans aucun apport avec des résultats qui sont très rapides. Tu récupères cette petite formation gratuitement dans la partie commentaire, je t'invite tout de suite à la récupérer, tu vas voir ça devrait te plaire. Et puis avant de commencer, je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu vas voir, je publie pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'immobilier, l'investissement locatif. Et puis, on parle aussi de mindset entrepreneur. Tu le sais, je suis investisseur depuis maintenant plus de 20 ans. Enfin, investisseur et même entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant dans différents types de business. Et je partage tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais bien être un petit peu plus précis par rapport à Airbnb. Tu le sais, je suis beaucoup d'Airbnb. C'est ma plateforme numéro 1 pour mes réservations, on va dire c'est 90% de mes réservations, alors peut-être un petit peu moins parce que finalement je prends aussi des réservations en direct, ça m'arrive sur des périodes beaucoup plus longues par exemple, euh, notamment par rapport à des entreprises, j'ai déjà pu en faire des vidéos pas mal par rapport à ça, et justement euh, ça me laisse très songeur ce qui est en train d'arriver puisque moi… Pourquoi j'ai jamais vraiment priorisé Booking On l'a fait, on l'a tenté plusieurs fois, on a essayé, etc. Mais à chaque fois, on, arrivait à prendre nos réservations. on a toujours pris nos réservations sur Airbnb. D'ailleurs, certaines personnes font l'erreur de penser qu'il faut être absolument sur, un, sur beaucoup de plateformes pour prendre un maximum de réservations parce que tu as un maximum de visibilité. En fait, ce n'est pas ça dans les faits ce qui se passe. Puisque tout simplement, si tu prends la plateforme justement Airbnb, son algorithme est tellement bien fait. Qu'aujourd'hui, ils sont capables de vérifier si tu es présent sur d'autres plateformes et donc ils te donneront tout simplement moins de visibilité. Leur objectif, c'est qu'au contraire, leurs clients réservent sur leur plateforme. Donc ils vont tout faire pour que ceux qui jouent exclusivement Airbnb, à travers leur, mode, leur, leur système, donc leur algorithme, eh bien, de te mettre en avant. Donc c'est pour ça que nous, on a toujours fait cette solution-là et ça s'est toujours franchement très très bien passé en adoptant des stratégies court terme, moyen terme, en, en alternant différents types de stratégies, et eh bien, on a toujours pu remplir nos calendriers avec Airbnb. Donc, euh, franchement, si ta question, c'était euh, où tu te posais la question, est-ce que euh, laquelle est le mieux Moi, je te le dis, j'ai toujours, toujours, toujours, et ça fait quand même maintenant euh, plus de 7 ans que je fais du Airbnb, euh, j'ai toujours fait du Airbnb et j'ai fait quasiment très, très peu de booking. Par contre, je fais des réservations en direct, ça c'est vrai, j'en fais aussi. Et d'ailleurs, ça tendance tendance plutôt à te pénaliser sur les plateformes Airbnb. Donc, tu vois bien l'enjeu qu'il y a derrière par rapport à tout ça. Et... Un des points qui moi me gênait, enfin il y avait deux points qui me gênaient vraiment énormément sur Booking, c'était petit un, euh, le fait qu'ils ne pouvaient pas prendre les cautions. Donc là aujourd'hui, ça a changé, c'est en train de changer, ça s'améliore, ils sont capables de prendre les cautions, donc ça évite notamment bah, que toi tu aies besoin d'aller chercher la caution euh, de ton client, donc notamment mettre en place Channel Manager, euh, Stripe ou éventuellement un, un autre type de prestataire pour la gestion des cautions, parce qu'il en existe d'autres bien évidemment. Et du coup, pour pouvoir aller chercher ta caution. Parce que prendre une réservation sans caution, c'est très dangereux. Le gros avantage d'Airbnb, c'est que c'est intégré dans leur système. Il y a un système de AirCover, d'assurance, qui prend le relais en cas de souci dans le logement. Et justement, on peut faire une petite allusion aussi par rapport à ça dans quelques instants. Par rapport à AirCover, j'avais déjà fait une vidéo et justement, je vais te livrer un petit peu moins mon ressenti euh, actuellement par rapport à ça. Donc ça, c'était la première euh, chose qui, moi, m'embêtait énormément. Et la deuxième, c'était que bah, Booking, en gros, si tu ne pouvais pas honorer la réservation... Et même si tu t'y prenais suffisamment à l'avance, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir l'honorer pour tout un tas de raisons. Euh, alors, c'est vrai que généralement, c'est souvent des raisons liées à des problèmes de paramétrage de prix. Par exemple, on a lancé une annonce et derrière, le prix est mal passé, est mal été enregistré. Et derrière, on a pris des réservations qui sont… Euh, euh, moi, j'ai des événements sportifs dans ma ville. Et donc, je me suis retrouvé avec des réservations qui ont été prises la minute où l'annonce a été créée juste après. <rire> et tout simplement… On s'est retrouvé avec une réservation qui correspondait pas quoi. Euh, voilà pour tout un tas de raisons, euh, ça peut nous arriver. Alors bien entendu, je comprends si on annule quelques jours auparavant, c'est vraiment préjudiciable pour le locataire. Euh, mais si tu annules plusieurs mois auparavant, je vois pas où est le problème. Il a juste tout simplement à rechercher une autre, une autre euh, un autre appartement sur la plateforme. Et donc, ce que faisait Booking, enfin ce que fait Booking, c'est qu'en fait, il tout simplement il reloge le locataire à tes frais. Donc, il choisit un autre appartement. Et généralement, tu peux être certain que euh, ils vont prendre des frais supplémentaires, tout simplement, ce qu'ils vont reloger. Et bien évidemment, toujours dans un objectif de satisfaire le client eh bien, ils vont chercher à le replacer dans un appartement encore mieux justement et à tes frais. Euh, donc ça, c'est un petit peu le principe, si tu veux, des plateformes type Amazon également, où vu qu'ils ne contrôlent rien, euh, ils ne contrôlent pas du tout ce qui se passe sur leur plateforme, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas du tout bah, sur Airbnb, ils ne contrôlent pas les annonces, ils ne contrôlent pas les hosts, ils ne contrôlent pas ce qui se passe euh, tout simplement sur les annonces. Eh bien, plutôt que de faire cet effort et de faire ce travail de contrôle, pour être certain que derrière, on a bien des hosts responsables, etc., eh bien au contraire, ils jouent la carte tout simplement de remboursement facile. C'est-à-dire que, et donc on y vient, Airbnb est, et donc, vient de copier le modèle de Booking, c'est tout simplement, mais ils font la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'es pas capable de nourrir la réservation, eh bien tout simplement, alors auparavant, Airbnb t'appliquait juste une pénalité de 50 euros, euh, et puis voilà, ça baissait ton scoring, etc. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que là, aujourd'hui, eh bien, ils vont rechercher un logement pour ton locataire et derrière, eh bien, euh, ils vont euh, tout simplement euh, te le facturer. Et ça va encore plus loin puisque si ton logement euh, ne correspond pas eh bien, euh, exactement aux attentes de ton client, ce qui peut arriver, et je vais te donner des exemples qui sont totalement fous, qui me sont arrivés euh, et qui peuvent arriver à toi aussi. Euh, si le logement, pour une raison X ou Y, a quelque chose qui ne qui, qui, qui, qui peut être démontré que ce n'est pas exactement la configuration qu'attendait le voyageur, eh bien Airbnb va reloger le voyageur et à tes frais. Donc ça, c'est la politique, tout simplement, de plateformes type bah Amazon, c'est exactement la même chose. Hein. Ce sont des plateformes où il part du principe que le client, s'il si n'est pas content, il rembourse. Il ne cherche pas à comprendre. Tout simplement parce que leur objectif, c'est que le client soit satisfait de la plateforme. Et pour être satisfait de la plateforme, c'est tout simplement instaurer un climat de confiance entre le, le client et eux-mêmes. Et pour instaurer ce climat de confiance, plutôt que de mieux contrôler peut-être les annonces qui restent sur leurs annonces, ou tout simplement peut-être de faire des vérifications, je ne sais pas, eh bien, ils préfèrent ne pas faire ce job-là. D'accord bah oui, forcément, ça coûte de l'argent, euh, ça implique des moyens humains, des, des outils, etc. Plutôt que de faire ce, ce travail-là, eh tout simplement, ils jouent au système de « on rembourse facilement ». Et on rembourse facilement, mais pas sur leur compte à eux, on rembourse facilement sur le compte du host, donc toi. Donc là, c'est juste incroyable. Euh, donc Je vais donner quelques exemples, hein, tu vas voir, tu vas bien comprendre, bien illustrer ça. Puis, je voudrais faire aussi une petite parenthèse par rapport à AirCover. Euh, puisque bah, AirCover nous a été annoncé comme étant euh, la solution miracle pour nous en tant que host. En gros, euh, on, pouvait, euh, on peut maintenant eh bien, demander et déclencher cette garantie euh, euh, même après les 72 heures, hein, les fameuses 72 heures. On peut très bien la déclencher 15 jours après, enfin 14 jours après. Euh, même si le, un nouveau locataire entrait dans le logement. Donc ça, c'était plutôt cool parce qu'effectivement, des fois, dans le rush euh, entre le, le, le départ et l'arrivée, euh, tu pas forcément le temps de déclencher l'incident. Et du coup, bah, l'assurance ne se déclenchait pas. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pris en considération. Mais par contre, les délais de remboursement ont énormément euh, augmenté. Et en plus de ça, ils sont de plus en plus virulents sur les remboursements. Euh, voire même, ils vont jusqu'à dire que, bah non, euh, euh, au vu de, de, de, de ce qui a été présenté, bah en fait, euh, non, euh, ça nécessite pas forcément le remplacement de telle ou telle chose. On applique une décote et on va vous rembourser que de temps. Moi, je vois par exemple une télé, bah ils considèrent que la télé valait 400, bah il faut peut-être 200 euros pour la réparer et, et voilà. Bah non, euh, l'écran il est juste fissuré. Euh, l'écran est fissuré, malheureusement, on peut pas la réparer comme ça. Il faut changer la télé, c'est comme ça. Changer une dalle de télé, c'est en gros changer la télévision puisque la télévision est composée essentiellement d'une dalle avec les composants électroniques qui sont intégrés dedans. Donc ça, c'est un exemple parmi ton dos. Donc moi, AirCover, aujourd'hui, honnêtement, ça me fait un peu froid dans le dos aujourd'hui, je te le dis sincèrement. Contrairement auparavant où j'étais assez relax par rapport à ça, là aujourd'hui, tu sens qu'il y a intérêt à avoir tous les arguments en main pour réellement pouvoir y prétendre. Je ne dis pas que ça ne marche pas, bien évidemment, ça marche. Hein. On l'a encore déclenché récemment. Mais euh, le fait est que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça ne l'était auparavant. Ça, c'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, prenons l'exemple euh, qui m'est arrivé où sur un appartement, j'ai effectivement euh, deux salles de bain et euh, un toilette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai paramétré deux... Parce qu'en fait, il y a un petit lavabo. Euh, non, pardon, 1,5. Excuse-moi. J'ai paramétré 1,5 parce que tu sais, tu peux paramétrer des demi quand il n'y a pas la douche. Donc je paramètre effectivement les 1,5 et pour une raison un petit peu indéterminée, c'est que ça affiche sur Airbnb deux salles de bain. Et donc le voyageur, euh, quand il arrive dans le, dans le logement, euh, j'essaie de me remémorer en même temps que je te fais cette vidéo, je crois que c'était pas une et demie, c'était deux et demi Bref, le voyageur, tu as, as compris l'idée, euh, le voyageur arrive dans le logement et euh, tout simplement, il déclenche pas donc, cet incident immédiatement, il déclenche euh, bah, à la fin de son séjour. Donc en fait, ça c'est pareil, ça fait partie des nouvelles conditions. Aujourd'hui, il avait 24 heures, mais bon, c'était joie, aujourd'hui, c'est 72 heures. C'est-à-dire qu'un voyageur qui rentre dans ton logement a jusqu'à 72 heures pour déclencher un incident. Donc ça veut dire que c'est rétroactif, si lui, il estime qu'il y a eu tel ou tel problème, c'est rétroactif. Et donc Airbnb peut le rembourser et tu vas voir ce est un peu ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, du coup, bah, moi, ce qui s'est passé, c'est que vu que la personne a considéré que quand elle avait réservé, c'était trois salles de bain et qu'il n'y en avait réellement que deux, enfin deux et demi, eh bien, Airbnb, tout simplement, a appliqué 50% de décote. C'est-à-dire que sur l'ensemble du séjour, ils ont appliqué 50% de décote pour une demi-salle de bain parce qu'il manquait effectivement une douche dans le logement. Donc, je comprends euh, peut-être l'insatisfaction du client. Maintenant, la sanction est particulièrement lourde. Euh, nous, aujourd'hui, euh, c'est notre gagne-pain. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, surtout si on fait de la sous-location. Derrière, on a un loyer à payer. Alors, si tu fais de l'investissement locatif, c'est pareil. As un crédit à payer. Mais généralement, on fait quand même plus de cash flow en faisant de l'investissement locatif qu'en faisant de la sous-location. Parce que derrière, c'est un crédit bancaire. Ce n'est pas la, la pas la même façon d'aborder le, le projet. Donc, du coup, on se retrouve... Eh bien, avec la moitié, donc je peux t'assurer que ça, ça, ça, ça fout vraiment les boules. Et là, on va, on va, on va encore plus loin. Puisque là, si on, on lit euh, donc ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce qu'ils ont mis en place, donc c'est applicable à partir du 29 avril 2022. Eh bien, très clairement, ce qui va se passer, c'est que si un locataire se pointe dans ton logement et découvre, par exemple, qu'il y a des fourmis, ça peut arriver, des fourmis ou une bestiole. Hein. Il peut juste y avoir juste une bestiole, une araignée même, à la limite juste une araignée. Il découvre qu'il y a une araignée dans le logement ou qu'il y a des fourmis dans ton logement et trois jours après, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut annuler sa réservation, il peut complètement partir du logement, être totalement remboursé. Et en plus de ça, la, re la relocalisation du locataire. Si Airbnb, si le locataire dit, bah moi, j'ai pas envie de chercher, vous débrouillez, vous ne trouvez une autre location. Eh bien, Airbnb va chercher une autre location. Tu te doutes bien qu'Airbnb va pas aller sur une location moins chère. Toujours dans un esprit satisfaire le client. Il va forcément aller sur quelque chose de nettement mieux. Donc, je te prends un exemple. tu as une maison qui est à 300 mètres de la plage, ou à 500 mètres de la plage, ou à 1 km. Ils vont peut-être prendre la même maison, peut-être à euh, 30 mètres de la plage. Donc, bien entendu, c'est pas du tout le même prix. Et qui paye, les, qui paye les pots cassés, enfin qui paye la recolisation, c'est toi. Donc là, il y a vraiment un gros danger pour nous en tant que host, parce que là, franchement, euh, là, ça devient très compliqué. Euh, là, on aurait des marges extraordinaires, pourquoi pas Mais on n'a pas des marges extraordinaires, on fait de la marge, mais si à un moment donné, on a une réservation, par exemple, d'une semaine ou plus, si c'est une nuitée, c'est pas très grave, ou deux nuitées, mais si c'est une semaine ou plus, là, ça peut vraiment complètement remettre en question le business parce que du coup, là pour le coup, tu un mois qui est complètement foutu. Alors, tu vas me dire bah ouais, alors du coup Sébastien, tout ça ça fait un peu peur, qu'est-ce que tu préconises Alors, bien évidemment, Airbnb est un gros apporteur d'affaires, Booking également. Alors, tu... moi, je ne préconise pas du tout d'aller sur d'autres plateformes puisque ce sont, les... à mon sens, les deux plateformes qui sont aujourd'hui les plus euh, représentatives du marché. Et de toute façon, les deux, aujourd'hui, fonctionnent grosso modo de la même manière. Mais j'ai toujours quand même une préférence pour Airbnb. Euh, très sincèrement, avec cette histoire de, de caution, là, ça m'insupporte. Euh, avec Airbnb, au moins, on a, on a un principe d'assurance, même si bon, c'est compliqué, le fait est que ça fonctionne. Ben, il ne reste pas 50 000 solutions. La seule solution, c'est prendre des réservations en direct. Et là, ça veut peut-être dire mettre en place, et on en reparlera. Tu me mettras dans la partie commentaire comment tu vois les choses. Moi, cette vidéo, c'est pour t'alerter. Hein, c'est aussi pour discuter. Et moi, ça m'amène à réfléchir. Et Peut-être que j'en parlerai. C'est pas peut-être. J'en parlerai prochainement sur cette chaîne YouTube. L'idée, à mon sens, ça va être de petit à petit, d'essayer de convertir des clients, peut-être qui sont déjà venus au moins une fois chez toi, et eh bien peut-être de les convertir pour qu'ensuite ils viennent, reviennent régulièrement chez toi. Je pense aux professionnels aussi avec un bon référencement bon site internet c'est eh bien essayer de prendre des réservations en direct c'est possible ça marche donc moi je ne le fais pas aujourd'hui euh, très clairement mais je, je, je le sais parce que j'ai des euh, des euh, comment dirais-je des, euh, des contacts de personnes qui elles euh, le font principalement ils ont des très bons retours aujourd'hui donc c'est quelque chose qui m'interroge fortement franchement parce qu'aujourd'hui je pense qu'avec une bonne communication un bon marketing un bon référencement, eh bien, on a moyen d'aller chercher ces réservations. Et en plus, des réservations qui, à mon avis, vont être beaucoup plus intéressantes que… Alors, ça va nécessiter effectivement un peu plus de travail parce qu'il va falloir contrôler le paiement, parce qu'il va falloir gérer la caution, parce qu'il va falloir faire un contrat. Euh, L'approche n'est pas la même. Mais à un moment donné, si c'est la possibilité pour nous de faire plus de business, d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, gagner plus d'argent, il y a un calcul à faire. Donc, pour moi, la seule alternative, ça va être celle-ci. Et d'ailleurs, on voit bien euh, les vendeurs… Euh, les vendeurs, si on compare toujours avec Amazon, les vendeurs Amazon aujourd'hui bah, se mettent sur la plateforme, certes, mais développent en parallèle leur propre plateforme. Et essaient de convertir des clients qu'ils ont pu acquérir eh bien en les fidélisant à travers leur propre site Internet. Hein, on le sait tous, ça marche très très bien. Euh, des sites Internet qui aujourd'hui, quand tu achètes, bah, auras la tu euh, auras un petit... Euh, euh, une petite carte de visite ou un petit truc qui voilà qui, qui dit, alors même si dans les faits, ça c'est pas vraiment toléré, mais le fait est que ça, ça se pratique, dans nos appartements Airbnb, c'est très facile de rajouter un panneau derrière la porte en mettant, ou laisser des cartes de visite sur la table, en mettant la prochaine fois que vous venez dans mon logement, n'hésitez pas à passer en direct, vous profiterez, je sais pas, d'une remise peut-être de 10% sur le séjour. C'est très facile de faire ça, et donc de fidéliser le client, et s'il est amené à, à, à revenir, eh bien tout simplement, de, plutôt que de la prendre sur la plateforme, bah, de la prendre en direct. Donc... Tu comprends que euh, aujourd'hui c'est ça se durcit. Euh, donc il va falloir réfléchir à des alternatives parce que bah, nous, en tant que propriétaires, euh, ça devient vraiment de plus en plus euh, compliqué euh, de passer par ces plateformes parce que bah, très clairement euh, tout est en faveur du client hein, et pas du tout en faveur en tant que nous propriétaires. Ça n'empêche pas qu'on peut toujours faire du business, bien évidemment, on va, on va pas arrêter le business parce que la plateforme a changé. Hein, euh, mais c'est juste que ça complexifie. Et d'ailleurs, toi aussi qui fais du Airbnb, tu me mettras dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça Comment tu réagis face à ça euh, Hésite pas, tout simplement à commenter, ou peut-être que tu es, euh, es plutôt pour, euh, t'hésitera pas, à, à, à tout simplement à compléter, euh, à compléter ça. Mais je pense qu'aussi c'est à nous, en tant que propriétaires, de taper un petit peu du poing sur la table, de nous de nous montrer face à Airbnb et de faire voir qu'il faut arrêter aussi de nous prendre pour des imbéciles. Euh, nous, on met en place des logements, d'accord euh, Ce sont des investissements lourds qu'on a pu faire, aussi bien sous location qu'en conciergerie, et donc à un moment donné. Il bah, faut aussi nous écouter et il faut aussi considérer, nous, nous considérer. Je comprends qu'il y en a qui font peut-être n'importe quoi, qui ne sont pas en mode professionnel, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses professionnelles, comme moi, comme tous ceux qui, qui ont rejoint mes programmes, et aujourd'hui, ils ne sont pas là pour rigoler. Eux, c'est leur gagne-pain. C'est ce qui leur permet de leur faire vivre tous les, tous les mois. Donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir en face de nous un professionnel qui nous respecte. Okay Donc, ça, c'est mon coup de gueule, on va dire, euh, par, rapport à, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et j'espère que les choses, bien évidemment, évolueront euh, dans notre bon sens. Voilà, c'était le petit point que je voulais faire aujourd'hui, cette vidéo. N'hésite pas à liker celle-ci si elle t'a plu. N'hésite pas à surtout la commenter. C'est super important euh, de me dire ce que tu penses de ça et euh, voir